みんな来週 alors, c'était comment l'anniversaire de Julien C'était top Il y avait de la musique Des boissons Franchement, il a fait fort Ah ouais, quand même Pour te dire, le lendemain j'ai failli être à la bourre au ou... boulot. Abusé, quoi. D'ailleurs, ce week-end encore, rebelote. Hmm, je suis au courant, mais je suis pas sûr de venir. Tu vas rater quelque chose, là. Hein? Oui, mais non, t'inquiète. Amusez-vous bien. Comme tu veux. Alors, c'était comment l'anniversaire de Julien C'était top. C'était top. C'était top. みんなの c'est bien。c'est bien。とか sympa。うん。sympa。まあ、c'est c'est top c'est top c'était top il y avait de la musique des boissons franchement il a fait fort il a fait fort il a fait fort, fort. y'a tana nojito t'es une idée des positifs et négatifs na imi ga alimas mochi isrohito no wa waalui koutou shittara choksetu ni uto humm ah ouais t'as fait fort la Ah uh ah, -uh, t'as fait fort et si quelqu'un a fait une bonne Ah ouais, quand même T'as fait fort, là T'as fait fort Oh, je vais Tu as fait fort Et si quelqu'un a fait fort, Ah ouais Il a fait fort Elle a fait fort C'est fini. Nanimas. Franchement, il a fait fort Ah ouais, quand même Ah ouais, quand même Ah ouais, quand même Soit ça, voilà Jury Moto, wa! non? Moto, doloidei du la candidato. Ah ouais? Quand même! Son ni? Quand même! Ah ouais, quand même! T'es Ah ouais, quand même! Pour te dire, le lendemain, j'ai failli être à la bourre au boulot. Être à la bourre. Être à la bourre. Beaucoup d'attala. je suis à la bourre. で、アダタください。あ、 j'ai failli être à la bourre au boulot. Abuser quoi Abuser. Abuser. A le la Donc C'est quoi Abusé ah, quoi! D'ailleurs, ce week-end encore, rebelote! Rebelote! Rebelote! kono que tu Je dit, que tu Rebelote demain, rebelote. Matas pour nous une Tada, demain, rebelote. Donc là, mille neuf, ces deux mots utilisés, c'est vraiment très facile. Rebelote. D'ailleurs, ce week-end encore, rebelote. Hmm, je suis au courant, mais je ne suis pas sûr de venir. Tu vas rater quelque chose là. Hein? Oui, mais Et non, t'inquiète. T'inquiète. T'inquiète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 Des boissons. Franchement, il a fait fort. Ah ouais, quand ouais. même. Pour te dire, le lendemain, j'ai failli être à la bourre au boulot. Abusé quoi. D'ailleurs, ce week-end encore, rebelote. Hum, mmh, je suis au courant, mais je suis pas sûr de venir. Tu vas rater quelque chose là. Oui, mais non, t'inquiète. Amusez-vous bien. Comme tu veux. comment un お